Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter l'exemple, mon carnet qui illustre l'usage du carnet d'adresse sous iOS. L'objectif de l'exemple est assez simple, c'est de faire un peu de manipulation des contacts. Donc en lecture, permettre de choisir un contact et puis afficher les informations de ce contact dans une vue. Et en écriture, de permettre la saisie d'un nouveau contact. Voilà. Donc, pas beaucoup d'intérêt dans cet exemple autre que vous donner une idée de la puissance du framework et puis ben, de vous donner envie d'aller plus loin en regardant dans le Fantastic Manual tout en ayant de bonnes bases de manipulation du dit framework. Regardons donc le comportement de cet exemple. Donc ici j'ai une vue qui s'affiche avec un certain nombre d'éléments euh, qui sont vides et la première chose que je peux faire c'est ici aller euh, essayer de rechercher des contacts. Donc la première appel euh, c'est classique ici il me demande si je souhaite accéder euh, aux contacts et puis comme euh, j'acquiesce et eh bien il m'affiche des contacts. Donc je peux d'abord sortir sans rien faire mais je peux aussi euh, choisir un contact donc vous voyez c'est ici un contact sans numéro de téléphone mais je peux également euh, choisir un contact avec plusieurs numéros de téléphone et vous voyez que ces numéros et eh bien je les récupère tous bon ils s'affichent pas tous parce que j'ai eu la flemme de faire un UI TextU plutôt que euh, un UI Label. voilà bon maintenant la chose que je peux faire c'est créer un nouveau contact donc ici euh, je peux l'appeler euh, on va dire charles et puis ici de Metz Maker d'accord je peux ajouter euh, une photo donc je vais choisir une photo vous voyez que tout ça c'est gratuit ça vient vraiment comme je veux hein. donc ici ben voilà je choisis cette photo la photo elle est là je fais donne. et donc là vous voyez que j'ai mis à jour ma carte avec la photo que j'avais les informations que j'avais je n'ai pas rentré le numéro de téléphone ben, rien. le numéro de téléphone ne s'affiche pas Donc voilà et maintenant bien évidemment euh, si euh, je fais une recherche, je trouverai ce Charles de Messmaker dans ma liste. Donc tout va bien. Donc on a euh, un vue contrôleur et euh, une vue séparée. Donc je vous montre rapidement le vue contrôleur, mais je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails parce que c'est euh, archi classique. Et on va s'intéresser plutôt à ma vue. Donc ma vue c'est aussi extrêmement classique. Ce qui est important de voir, c'est que je réponds euh, ici à ces deux protocoles CN Contact cnContactPickerDelegate et CN -contact -view -controller Delegate. et que bien évidemment pour gérer, spécifiquement bon, ça c'est gérer euh, la vue donc on va laisser tomber, vous avez l'habitude, mais euh, pour gérer les contacts de manière spécifique eh bien j'ai une variable type contactPickerViewController, une variable de type CN Contact Store. Et puis, j'ai également un CN Contact View Controller que je n'initialise pas ici parce que je l'initialiserai au besoin dans mon application. Donc, ici, le init, assez classique, on va pas vraiment rentrer en détail dessus. Vous voyez qu'ici, j'utilise une Toolbar. Bon, mais on a vu qu'elle a été déclarée. Et en particulier, je vais avoir deux boutons. À gauche, un bouton chercher et à droite un bouton ajouter et puis euh, au milieu j'ai un espace flexible, face enfin, à archi classique, on a l'habitude euh, et puis voilà si, notez euh, cette méthode affiche contact qui va simplement mettre à jour les données et je peux lui passer nil qui va en fait mettre des valeurs par défaut, c'est à dire rien. Bon, et puis pour le reste, vous avez l'habitude, hein, c'est la structure classique d'un init tel qu'on la défini dans un certain nombre d'exemples et vous l'avez fait dans un certain nombre d'exercices. Bon euh, je ne reviens pas à cette méthode je ne reviens pas sur le positionner. je vous le montre juste parce que j'avais de la place mais on ne va pas le commenter. Alors là par contre on va s'intéresser euh, à la fonction chercher donc chercher c'est la fonction qui est invoquée lorsque vous tapez sur le bouton avec la loupe. Donc vous voyez que ici je demande au contact store si je peux accéder au contact et en fait vous voyez que ici j'invoque ce handler qui me sera invoqué lorsqu'on aura une réponse ou ici je recevrai un tuple avec un booléen et un code erreur. Le code erreur il peut être nil, hein, c'est ça que ça veut dire. Et en fait du coup euh, mon code ça va être finalement je vais tester en fonction du booléen si ce booléen vaut false. Donc note de ce booléen vaut true. Je vais présenter et eh bien un numeral art controller qui va dire que ben, pas le droit et si j'ai les droits et eh bien je vais demander à présenter mon contact picker contrôleur tout simplement comme j'ai dit dans le unit que j'étais le récipiendeur euh, de la délégation sur associé euh, à cet objet et eh bien il n'y a pas de problème je vais recevoir les réponses ultérieurement mais vous voyez que là c'est la nouveauté hein, par rapport à ce qu'on a fait quand il y avait les autorisations, c'est que ça se passe dans une portion de code qui va s'exécuter ailleurs. Vous devriez donc faire très attention au cas où vous manipulez des données qui seraient potentiellement manipulées par euh, d'autres éléments de votre classe, à bien vous assurer que euh, les choses sont protégées. Euh, D'ailleurs euh, je réalise que j'ai oublié de le dire, mais les CN contacts sont thread safe et on comprend pourquoi parce qu'effectivement à l'insu de l'usager ces contacts peuvent être manipulés dans des threads différentes. Bon ben on a la même chose pour ajouter, alors ajouter c'est un petit peu différent mais on a toujours le même principe donc je demande euh, l'accès aux contacts et je récupère, ben, c'est la même méthode, hein, donc je récupère euh, comme précédemment un booléen et éventuellement une erreur. Euh, si euh, on me dit non ben voilà hein, je j'affiche mon message d'erreur. Sinon alors là ici je crée un mutable contact. Alors pourquoi mutable parce que j'ai envie qu'il soit modifié. Je pourrais commencer à le pré-remplir avec des choses hein, mais là ici je ne remplis absolument rien. Je crée mon contact du contrôleur et euh, je lui passe ce contact euh, en paramètres. Et vous voyez que je le crée en fait dans la variable euh, Global. Alors je le fais parce que je pourrais avoir envie éventuellement d'y accéder en dehors. Pas forcément nécessaire. Je dis que le délégué, c'est moi-même. Là je suis obligé de le faire là puisque avant il n'avait pas été initialisé. Alors il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, si je ne le mets pas dans un navigation controller que nous n'avons pas encore vu, ça ne fonctionne pas. C'est à dire que lorsque je fais le présente en fait de mon contact VC, ça va râler. Alors j'ai ramé un moment parce que la doc d'Apple n'est absolument pas claire là-dessus et les bouts d'exemple qu'on a ne sont pas évidents. Et puis j'ai fini par tomber euh, quelque part sur quelqu'un qui dit mais essaye avec ça et ça marche. Et effectivement ça marche. Donc je vous le donne. Je ne comprends pas pourquoi mais bon ça peut avoir une certaine logique. Mais ce qui est étonnant c'est que finalement on n'a pas les attributs d'un navigation controller. Enfin bon c'est étrange. On ne va pas poser de questions plus avant. Vous faites comme ça et c'est n'est pas autrement et ça fonctionne et vous demandez de présenter donc non pas le contact du contrôleur mais le navigation contrôleur qui l'embarque. Et puis euh, ça c'est la fameuse méthode affiche contact. Alors elle est importante celle là parce que d'abord vous voyez que ici euh, contact nil c'est moi qui ai choisi. Euh, si le contact est nil et eh bien euh, en bas j'affiche simplement euh, des choses vides et j'efface la photo. Sinon, alors il faut que je fasse un peu attention parce que le problème d'un contact c'est que tout ne peut pas être rempli. Et si vous allez récupérer les choses en disant hop allez je prends le family name et qu'il n'y a rien, ben ça peut être un petit peu délicat. Alors Ça dépend évidemment de comment vous gérez les choses. Mais ici je vous montre la manière de tester si un élément dans un contact est disponible. Et je le fais donc là ici pour le family name, pour le given name, le phone number k le fun over c'est important parce que derrière vous avez un tableau. Pour le tableau en fait euh, j'y accède d'une manière qui fait que même si le tableau était vide ça ne poserait pas de problème hein, puisque je passe par un, un itérateur intégré. Hein. Euh, mais euh, si vous, vous voulez aller chercher euh, le contact de zéro vous avez vraiment intérêt à tester qu'il existe d'abord sinon euh, ça va péter. Là ici pour l'image contact data, data euh, j'ai pas trouvé de moyen, enfin j'ai pas trouvé la constante. Je probablement un moyen de tester, mais sinon vous pouvez récupérer, euh, tester la valeur attribut, et s'il vaut nil c'est qu'il n'y a pas de photo et dans ce cas là vous ne faites rien. Voilà. Donc faire un petit pas de son, vous voyez que c'est intéressant, euh, on a le moyen de progresser euh, pas à pas. Bon puis maintenant il bah, faut répondre euh, au protocole de délégation. Donc j'ai ici le CN Contact Picker Delegate qui va me dire ben voilà un contact a été sélectionné. Moi je fais simplement affiche contact, je n'ai pas à gérer de dismiss, c'est automatique. Je vous l'ai déjà dit dans une séquence. Et puis ici le Contact Picker Did Cancel qui euh, me dit qu'il a fait cancel. Donc moi j'affiche un contact vide donc ça va effacer les valeurs précédentes. Et là aussi je n'ai pas besoin de dismiss euh, parce que c'est fait automatiquement. Pour le contact du contrôleur délégué, il me dit lorsqu'il s'est passé quelque chose sur le, la fiche que j'ai présentée. Donc soit je reçois nil ici et ça veut dire que le gars est tapé sur cancel. Voilà. Euh, soit euh, eh bien euh, je reçois un contact différent de nil et dans ce cas là il y a quelque chose. Alors vous voyez que du coup c'est intéressant euh, je passe ce contact en paramètre à affiche contact que ça vaille nil ou pas je sais qu'affiche contact il gérera les choses proprement. Et puis là par contre visiblement contrairement à l'autre eh bien il y a un dismiss à faire. Donc je fais le dismiss et je fais le contact vc égale nil derrière euh, parce que comme c'est une variable global de mon objet, enfin partagé par toutes les méthodes de mon objet, euh, autant faire les choses proprement. Euh, si je n'avais pas cette variable euh, cet attribut de ma classe, je pourrais bien évidemment y accéder par ici. Je n'aurais pas besoin de faire le, le, le nil ici, hein. je ferai juste le dismiss et puis on sortirait d'un scope où ce truc-là existe. Et dans ce cas-là, eh a priori, Swift est censé pouvoir récupérer la mémoire au niveau, entre les actions du compilateur et euh, le moteur sous-jacent. Ben, en guise de conclusion, vous voyez, on y est arrivé, c'est une application évidemment simple avec un usage simple euh, du carré d'adresse. Euh, Dites-vous que ce framework, il est très très riche. Je vous rappelle, on peut faire euh, la sélection d'un sous-ensemble, on peut faire des modifications, euh, vous pouvez sélectionner tout le contact qui appartient à telle catégorie, etc, etc. Euh, donc ça, pour ça, il faudra aller regarder le fantastique Manuel, mais vous pouvez plus dire que je ne sais pas faire parce que finalement ben, vous avez en main toutes les billes pour cela. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.